8 taxes de progression pour l'entrepreneur que vous souhaitez réussir sur internet ou tout simplement développer votre activité, il existe 8 taxes de développement, nous voyons ça dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izika Tala. je suis consultante en Personal Branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 axes de progression. En fait, lorsqu'on est chef d'entreprise, euh, surtout quand on débute ou quand on est solo entrepreneur, eh bien, on a tout à gérer. Euh, vraiment tout à gérer, aussi bien au niveau de la compta que de la maison, etc. Et en fait, à un moment, on se dit mais j'ai tout fait et je n'y arrive pas. Ou alors j'ai tout fait et je suis fatiguée, rien ne marche. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que vous connaissez sûrement qui s'appelle la roue de la vie. Et vous allez me dire bah easy, ok, la roue de la vie je connais peut-être, mais Comment est-ce que la roue de la vie peut-elle m'aider à développer mon entreprise Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. La roue de la vie, qu'est-ce que c'est C'est une roue qui est découpée en huit axes. Et chacun de ces huit axes représente un axe de votre vie à vous. Effectivement, il y a un de ces axes qui est professionnel, carrière. Ce qu'il faut faire en fait, c'est... Une fois par mois, vous devez prendre votre roue de la vie et noter chacun des axes et mettre l'accent sur ça. Alors, je vais vous expliquer déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que sont ces huit axes. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, il est important de développer ces huit axes si vous souhaitez avoir une entreprise constructive et qui évolue en permanence. Et ensuite, je vous expliquerai comment utiliser bah, justement cette roue de la vie. Personnellement, moi, je la fais une fois par mois, généralement le premier de chaque mois. Alors, quels sont ces huit axes le premier, je vous l'ai dit, c'est l'entrepreneuriat, la carrière, votre travail. Il faudra noter de 1 à 10, justement, quel est, euh, combien vous notez votre bien-être au travail. Ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires, parce que des fois, on fait un très gros chiffre, et en fait, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Donc là, il faut simplement noter votre rapport en fait à votre milieu professionnel. Ça, c'est basique. Le deuxième, votre santé. Ok, vous allez me dire, je suis chef d'entreprise, c'est normal que ma santé joue sur le développement de ma boîte. Ok, donc là, pareil, sur votre roue de la vie, vous allez noter de 0 à 10 en combien en santé vous êtes. Troisième axe, le couple. Euh, easy, je suis chef d'entreprise. Et puis peut-être même que vous n'êtes pas en couple. Il faut savoir en fait que votre cerveau, scan votre environnement tous les je ne sais combien de microsecondes c'est-à-dire qu'il analyse votre environnement physique et votre environnement intellectuel si à un moment il y a un de ces axes qui est plus bas si un ces axes qui est qui va moins bien et eh bien votre cerveau il va faire ah ah oui non mais ça c'est oh et en fait vous allez avoir justement ces baisses d'énergie que vous n'allez pas comprendre vous n'allez même pas savoir d'où elles arrivent mais pourtant elles seront bien présentes au niveau de votre couple Notez combien, comment vous vous sentez au niveau de votre couple entre 0 à 10. Et si vous n'êtes pas en couple, comment vous vivez votre célibat entre 0 à 10. Qu'est-ce que ça va faire Parce qu'en fait, même si vous êtes au travail, et que si dans votre couple ça ne va pas, eh bien vous allez y penser au travail, ça va couper votre créativité, ça va couper votre productivité. Le quatrième axe, c'est le quartier loisir. Et ça, je peux vous dire que je suis super bien placée parce que j'ai quasiment passé deux ans à ne faire aucun loisir. Genre aucun. Si, est-ce que ça compte les parties de. Euh... Oh mince, on a un jeu à la maison auquel on joue tout le temps. Euh... Vous savez, il faut deviner d'abord euh... un mot sans dire un mot de la même façon. Time's Up. Voilà, nous, on joue beaucoup au Time's Up. Donc, je joue au Time's Up avec mes filles. Time's Up. Famille. Donc, vous dire que c'est plutôt euh, les oiseaux, etc., que, que des trucs un peu intellectuels. Mais... Le côté loisir, c'est pareil. Votre cerveau est fait de plusieurs axes, ces fameux 8 axes. Si à un moment vous ne faites pas assez de loisirs, et bien votre corps intellectuellement ne se déconnecte pas de votre activité professionnelle et donc ne va pas être suffisamment puissant pour vous aider à développer votre activité. Les loisirs, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être euh, le sport. Ça peut être aller simplement faire une balade en, en, avec, en, en forêt, ça peut être aller faire du jet ski, ça peut être tout simplement aller faire une soirée avec des amis ou inviter des amis à la maison. Faire une pause, peut-être avoir une collègue, comme moi, il y a quelques jours, j'ai eu Elisa de Woody's Family qui est venue ici, qui nous a fait un joli cadeau. Tenez, j'en profite pour vous montrer le joli cadeau que nous a fait Elisa de Woody's Family. Je vous présente Rosie, qui est doré d'avoir la mascotte de l'agence IC. Et donc... Vos loisirs sont hyper, hyper importants. Même si c'est juste aller marcher 10 minutes, faire une coupure dans votre travail. Et vous allez me dire, mais easy, si, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Je suis en train de mettre toute mon énergie dans le développement de cette activité. Et je vous comprends. Mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en activité. Ça fait, euh, j'ai ouvert en 2017, novembre 2017. Aujourd'hui, j'ai des locaux. J'ai quatre collaboratrices. Euh, J'ai des partenaires externes. Je me verse un salaire. Tout est en évolution. On a plein de projets. Bref, ma société fonctionne aujourd'hui. Donc écoutez ce que je vous dis. Vraiment écoutez ce que je vous dis. Parce qu'il y a des choses à mettre en place. Vous allez me dire, oui, j'allais le Miracle Morning, machin tout chouette. Oui, oui, il y a plein de choses. Déjà juste, regardez votre goût de la vie. Juste ça, tous les mois. Pensez à faire des loisirs. Étape d'après vos familles, votre famille et vos amis Est-ce que vous voyez vos, votre famille Est-ce que vous voyez vos amis Alors attention, hein, quand je parle de voir ses amis et sa famille, on ne parle pas d'aller liker un post ou une photo sur Facebook. Hein? On parle vraiment euh, de prendre le temps de les voir, d'aller communiquer avec eux et d'être à leur écoute. Je sais. La famille et vos amis ne sont pas forcément les meilleures personnes, celles qui vont vous apporter ce que vous, vous avez besoin aujourd'hui, à savoir des conseils pour faire évoluer votre entreprise sur Internet ou pas. Mais je peux vous assurer que simplement le fait d'aller voir votre famille, eh bien ça va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Je vous ai fait une autre vidéo, vous regarderez le, le, petit, le petit lien ici sur la nuit sombre de l'âme. C'est vraiment, vraiment hyper important de, de savoir qu'on est encore entouré. Même si ces gens ne comprennent pas ce que vous faites, même s'ils ne vont pas être capables de vous aider. D'accord Pensez à voir votre famille. Pareil, sur votre bout de la vie, vous allez noter de 1 à 10 votre, les moments que vous avez passés avec votre famille ou le, le rapport que vous avez avec votre famille. Ensuite, l'élément d'après, c'est votre environnement. On n'a pas toujours un bureau, on n'a pas toujours un local. Et des fois, on travaille bah, dans une toute petite pièce ou un tout petit endroit de la maison. Euh... Ben, C'est pas toujours facile. Vous m'avez vu dans mes anciens locaux, euh, chez moi, j'avais un bureau, un bureau bleu. Vous l'avez sûrement déjà vu car quasiment toutes mes vidéos avant euh, étaient faites dans ces bureaux. Eh bien Je peux vous assurer que cette pièce, que vous adorez sûrement, eh bien, était aussi la pièce où on y mettait tout. C'est-à-dire que dès que mes filles voulaient plus quelque chose, elles le me mettaient dans cette pièce. Dès que quelque chose n'était pas rangé, on le me mettait dans cette pièce parce que j'ai pas de garage chez moi. Et j'ai pas de cave non plus, donc c'était le bureau qui servait de dépotoir, en gros, on va dire. Et, et bien, vous, vous voyez des choses qui étaient nickel, et bien je peux vous assurer que des fois par terre, il y avait des tas. Ou une corbeille à linge qui n'était pas encore pliée, ou une, une corbeille à linge qui était à descendre, ou bref, ce bureau, que vous avez pourtant adoré, hein, je le sais, vous me l'avez souvent dit, mais n'était pas un environnement propice à la créativité. Alors j'y suis arrivée, bien sûr. Mais parce que j'ai mis des choses en place, c'est-à-dire un moment je me suis mis à au moins épurer toute la partie que je voyais, à mettre tous mes livres à disposition. Vous vous rappelez, il y avait tous les livres qui étaient là. Donc optimisez votre espace de travail. Notez de 0 à 10, justement, votre espace de travail. Comment est-ce que vous jugez votre espace de travail Si cette note n'est pas bonne, on verra ça après. Il reste encore deux axes à améliorer, à prendre en compte au niveau du développement de votre entreprise. L'avant-dernier, le le, c'est les finances. Où en êtes-vous de votre argent Être chef d'entreprise, c'est gagner de l'argent. C'est gérer ses finances professionnelles et également ses finances personnelles. Quel rapport avez-vous actuellement avec l'argent Est-ce que, surtout, l'argent que vous gagnez aujourd'hui vous convient Notez de 0 à 10. Est-ce que l'argent que vous gagnez aujourd'hui vous convient 0, pas du tout. 10, yes, génial, je suis super contente. Ou contente Ok. Dernier axe, le développement personnel. Je fais pas mal de vidéos sur le développement personnel. D'ailleurs, la vidéo qu'on fait là est une vidéo de développement personnel parce que développer votre entreprise, euh, ben c'est pas juste mettre des postes et gérer ses clients. Développer son entreprise, c'est justement ces huit axes qu'on est en train de voir, y compris le développement personnel, ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit plus vous allez développer votre mindset avec des stratégies comme euh, la nuit sombre de l'âme, quand vous la maîtrisez, comme euh, le, euh, le secret, comme euh, l'énagramme. Enfin, Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez apprendre, qui vont vous aider à être une meilleure personne, mais surtout à savoir gérer les imprévus. Là, on a vécu euh, bah, le Covid euh, sur mars, sur novembre, euh, on est toujours plus ou moins dedans, c'est pas vraiment où on va. Eh bien, les gens qui étaient un peu plus fragiles, euh, ça a été quelque chose du style, euh, ah, mais je vais être obligée de faire, mais j'y arrive pas, euh, ça va être difficile, euh, qu'est-ce que je vais faire, c'est la crise, que va faire l'État pour moi, c'est la faute de l'État. Ok, vous avez le droit de penser ça. Les personnes qui sont un peu plus entraînées justement à rebondir, grâce au mindset, grâce à tout ce qu'on va mettre en place pour justement pas faire ces vagues de colère. Euh, parce que la colère, est... je vous ai préparé une, un podcast qui va bientôt sortir justement sur les, les sept péchés capitaux de l'entrepreneur. La colère en est un. Ce n'est pas forcément négatif, mais la colère est un des sept péchés capitaux de l'entrepreneur. Eh bien, le développement personnel va vous permettre justement de prendre du recul. Je vais vous donner un exemple simple. Euh, début novembre. Ouais. Début novembre j'ai pris des locaux, non début octobre, j'ai pris des locaux sur Béziers, ici j'ai 50 mètres carrés avec ici mon bureau et à côté euh, vous avez la partie euh, où actuellement sont mes trois collaboratrices euh, et mon assistante comptable ne vient pas tout le temps. Euh, et bien en fait on se après, on avait le confinement. J'ai pris ces locaux pour développer un centre de formation. Centre de formation, confinement, centre de formation, confinement. C'est pas ça, hein <rire> non, Justement, ça n'a pas été ça. J'ai en plus euh, ma première collaboratrice, euh, c'était une responsable commerciale qui était là justement pour développer la partie centre de formation. Autant vous dire que sur le premier mois et demi, elle a fait zéro de chiffres. Zéro. Parce que les gens ne sont pas disposés. Les gens n'ont pas, pas envie de se former pendant le confinement. Ou alors, euh, pas en tout cas des biterrois. Moi, j'habite à Béziers. Euh, les gens n'ont pas envie de ça. Voilà, Ils étaient plutôt dans un autre état d'esprit, plutôt dans la colère. Euh, eh bien on a rebondi, on a analysé ce qui était en train de se faire, on a réfléchi et on a mis en place d'autres choses. Parce que je n'ai pas géré justement cette déception, je n'ai pas géré... Alors j'ai eu des moments bas bien sûr, mais on les a gérés. On a réfléchi à des stratégies, j'ai passé quelques insomnies, mais le fait que je n'ai pas vécu cette colère, cette... Cette colère contre l'État, contre les gens, contre. Voilà, eh bien, j'ai réfléchi à des solutions. Il y a beaucoup de gens qui disent actuellement que le Covid, il y a deux types de personnes qui vont réagir, celles qui vont. Il va y avoir deux types de résultats. Ceux qui vont réagir, s'adapter et évoluer, la fameuse théorie de Darwin, et ceux qui vont être en colère, baisser les bras et arrêter. On parle de 40% d'entreprises qui vont fermer. C'est les échos que j'ai eus, donc c'est juste énorme. Donc, 8 axes, de l'entrepreneur pour développer votre entreprise. Ce que vous allez faire, c'est déjà faire, noter ces huit axes. Je vous les ai dit tout à l'heure, on a la carrière, professionnelle, santé, couple, loisirs, famille et amis, environnement, finance, développement personnel. J'ai marqué juste à côté, c'est pour ça. Quand vous allez avoir regardé ça, eh bien vous allez regarder quels sont, quel est le l'axe qui est vraiment, vraiment plus bas que les autres. Et vous allez mettre Trois options en place pour le mois qui arrive, pour améliorer cette taxe qui est plus bas que les autres. Il vaut mieux avoir une roue de la vie où tout est à 3 ou 4, ou même à 1 ou 2, qu'avoir une roue de la vie à 10 et tout le reste à 1. Parce que je peux vous assurer que psychologiquement, même si vous ne vous en rendez pas compte, bien votre cerveau fait « waouh !»« Non, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, oui, oui, super !»« Waouh !» Et il descend. Et vous n'êtes pas bien. Et vous n'y arrivez pas. Donc, huit axes d'amélioration. Je peux vous assurer que quand chacun de ces axes va s'améliorer, je parle de s'améliorer en venant vers moi, parce que c'est s'améliorer au niveau de vous, d'accord Chacun de ces axes va s'améliorer. Eh bien, le monde va s'agrandir et vos nouveaux clients vont arriver vers vous. Parce que vous allez être mieux, vous allez rayonner. Voilà en ce qui concerne les huit axes de la du développement de l'entrepreneur, 8 axes justement pour développer euh, votre 8 axes d'amélioration pour l'entrepreneur. Tout simplement, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Moi, je le fais tous les premiers de chaque mois. J'ai tout un petit rituel qui est le premier de chaque mois. D'ailleurs, vous avez une autre vidéo que j'ai faite euh, qui est justement quoi faire le premier de chaque mois. Euh, dans la formation qui est associée à cette vidéo, alors vous avez déjà la vidéo qui est en ligne, hein, et une autre formation qui est bien plus poussée, dans cette formation qui est plus poussée, justement on parle, vous avez le plan de la roue à vie et je vous explique comment le faire. Bref, faites ça, vous allez voir la roue à vie, vous allez en trouver un petit peu partout sur internet, c'est assez facile à imprimer. Vous avez des roules à de vie qui sont un petit peu différentes, vous ne vous embêtez pas à en prendre une énorme. Commencez celle-ci. Si alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Euh, il y a un autre outil que j'utilise qui s'appelle la, la pyramide de Maslow. Euh, C'est quelque chose que j'utilise énormément depuis plusieurs années. Pour être franche avec vous, j'ai découvert ça avec les Sims, le jeu des Sims, parce que le jeu des Sims est basé sur la pyramide de Maslow. Donc si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo sur la pyramide de Maslow, de Maslow, de l'entrepreneur, mettez-moi Maslow dans les commentaires et je saurai que je dois faire une vidéo d'ici quelques semaines là-dessus. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et si vous souhaitez vous aussi devenir votre marque personnelle, Vraiment communiquer euh, avec vous, avec vos clients, euh, communiquer de vous à vos clients pour vendre vos produits. Je vous invite à aller télécharger mon guide « "Soit ta marque » vous allez trouver sur mon site internet. Peut-être que vous allez le trouver sur le lien ici. Il y a des petits soucis actuellement avec euh, YouTube, donc je ne peux pas mettre de lien direct. Vous avez un lien sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.